Bonjour les gens, aujourd'hui Pitch Car, l'extension numéro 2. On commence avec les 4 courbes à 45 degrés et les 4 petits rails de sécurité. On continue avec deux courbes de croisement et au niveau des rails de sécurité, on a deux petits et deux moyens. On poursuit avec deux lignes droites avec chacune le rail de sécurité. On récapitule au niveau des rails de sécurité car il y a 4 tailles différentes. Pour les courbes de 45 degrés, le rail fait 12,7 cm. Pour les courbes de croisement, vous en mettrez l'un derrière l'autre de 13,3 et l'autre de 16 et on termine par les lignes droites qui elles ont un rail de 21,4 cm. On termine par un bloc de polystyrène et une règle de jeu. Sur le site meclar.fr je vous ai mis à disposition une fiche que vous pouvez imprimer qui dresse la liste des éléments contenus dans cette boîte. Voilà maintenant pour pitchcar l'extension numéro 2 vous connaissez la boîte et son contenu.